Le message en « jeu est nommé l'objet. C'est le fait d'émettre un commentaire en utilisant le pronom personnel « je » et en évitant le « tu ». Le désavantage de s'exprimer avec le « tu » est que cette forme d'expression représente une accusation qui place rapidement l'autre sur la défensive et, selon les tempéraments, en position plus ou moins puissante de contre-attaque. L'utilisation du « je » au lieu du « tu » rend l'évaluation moins directe, ce qui permet aux personnes d'être plus réceptives à recevoir des rétroactions. De plus, le fait de nommer l'objet plutôt que de parler de la personne est moins impliquant émotionnellement. Par exemple, « J'ai pu observer qu'il n'y avait pas de support visuel pour appuyer les propos » est plus approprié que « Tu n'avais pas de support visuel » et « J'ai remarqué que le volume de la voix était faible puisque je n'ai pas entendu la fin des premières phrases qui ont été dites » est mieux que « Tu ne parlais pas assez fort ».